Et bienvenue sur Langue en Poche. Aujourd'hui, on va parler langues étrangères et réseaux sociaux. Sur Coffee Learning, en fait, vous pouvez discuter en ligne avec des gens du monde entier qui sont aussi inscrits sur le site et vous pouvez aussi faire des jeux. Quand vous vous inscrivez, vous dites... Quelle est votre langue maternelle et quelles sont les langues que vous apprenez et à quel niveau vous en êtes. Pour les jeux, pour le moment ils sont plutôt développés en anglais, mais si vous voulez travailler votre anglais, ça peut être super intéressant. Il y a deux jeux principaux. Le premier jeu, en fait, il s'agit d'une phrase à reconstituer. Donc vous avez la phrase dans votre langue maternelle, vous avez des mots sur le bas de votre écran. Et vous devez retrouver ceux qui sont vraiment dans la phrase ou pas, et le site vous dit à quel endroit ils sont. Ce qui est bien, c'est que pour chaque mot plus bas, vous avez en fait une définition du mot, avec parfois des exemples de comment on les utilise, etc. Et vous avez aussi une voix artificielle qui va vous dire comment on prononce tel ou tel mot. Donc ça peut être vraiment sympa pour connaître la prononciation des mots. Ensuite, le deuxième jeu, c'est le World Explainer. Dans ce jeu, il y a 4 personnes qui jouent. Et ces 4 personnes sont divisées en deux équipes de deux personnes. À tour de rôle, vous allez choisir un mot et essayer de le faire deviner aux autres. Et selon qui devine correctement le mot que vous avez choisi, la personne gagne des points pour son équipe. World Explainer se divise en deux parties sur votre écran. À gauche, la partie la plus large c'est le chat où vous allez essayer de faire deviner les mots discuter avec les autres et à droite vous avez un dictionnaire bilingue donc en anglais et dans votre langue maternelle ou dans une autre langue, vous choisissez, c'est comme vous voulez. Et ce dictionnaire, du coup, va vous donner euh, les traductions. Il peut aussi devenir dictionnaire monolingue et vous donner des synonymes des mots. Donc ce qui est plutôt pratique quand euh, vous savez pas trop comment faire deviner un mot. Vous allez dans le dictionnaire, vous choisissez un synonyme et comme ça vous allez pouvoir plus facilement donner des indices. application de rencontre mais pour les langues. C'est une application qui est disponible sur Android et sur l'Apple Store et c'est gratuit. Donc quand vous vous inscrivez vous dites quelle est votre langue maternelle, vous dites quelles sont les langues que vous apprenez et à quel niveau vous en êtes et euh, vous donnez aussi vos intérêts, si par exemple vous aimez la littérature, le cinéma, et la cuisine par exemple et comme ça euh, l'application va pouvoir vous proposer en priorité de discuter avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Ensuite si vous voulez apprendre l'anglais vous pouvez choisir de discuter uniquement avec des personnes natives ou de discuter avec n'importe qui qui parle anglais, quel que soit son niveau. Ensuite, vous pouvez engager la conversation euh, avec quelqu'un et les conversations sont des conversations privées. Ce que je trouve intéressant dans cette application, c'est que vous pouvez corriger les messages des autres et les autres peuvent corriger vos messages. Si vous appuyez longtemps sur un message, l'application va vous proposer de corriger ou non ce message. Vous faites votre correction et après le message s'affiche comme corrigé avec en haut la partie qui était fausse et en bas la correction. Hi c'est un site et une application, application disponible sur Android et sur l'Apple Store gratuitement. Le principe de High Native, en fait, c'est de poser des questions rapidement et de répondre rapidement à des questions qui sont posées. Quand vous vous inscrivez, comme d'habitude, vous mettez quelle est votre langue maternelle et quelles sont les autres langues que vous parlez et quel est votre niveau dans ces différentes langues. Ensuite, vous pouvez commencer à poser ou répondre à des questions. Alors il y a deux types de questions. Il y a des questions à propos de la langue et des questions à propos d'un pays. Dans les questions sur la langue, vous pouvez avoir des choses comme est-ce que ça, ça se dit comme ça Est-ce que c'est correct Vous avez aussi des questions comme est-ce que ça se prononce bien Parce que vous pouvez vous enregistrer en train de prononcer une phrase et les autres personnes peuvent vous dire si votre prononciation est bonne. Et dans les questions à propos d'un pays, ça peut vraiment être tout un n'importe quoi. Euh, ça peut être des questions euh, sur les clichés. Est-ce que c'est vrai que tel ou tel cliché est réel euh, Qu'est-ce Qu que vous mangez en France euh, Quels sont les loisirs en France Voilà, plein plein de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce sont les trois réseaux sociaux dont je voulais vous parler. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo de Langue en Poche.